On a terminé la présentation des visiteurs. Déclaration de député, la députée de Alaborton Court, Lakes Park. Merci. Avec plus de 30 euh, succursales euh, dans la province à Sous saint marie et, et... L'Ambulance Saint-Jean est présente dans notre collectivité établie au Canada. En 1833, la première division des ambulances a été formée à London. Depuis cela, l'Ambulance Saint-Jean et ses membres ont dévoué beaucoup d'heures à aider les Canadiens et Canadiennes avec leurs problèmes de santé. L'année dernière, les membres de l'Ambulance Saint-Jean ont contribué plus de 600 000 heures, soit à des festivals, aux Jeux Panaméricains, et parapanaméricains, ou aussi à des programmes de jeunes. Ces gens donnent beaucoup de soutien à des événements. C'est vraiment une bonne chose par le programme de thérapie le programme de chiens de thérapie et ils ont aidé beaucoup de gens dans les hôpitaux, des foyers de euh, personnes retraitées et ailleurs. En commémoration de, de, des victimes, et on veut euh, appuyer le programme des euh, Chien aidant, et c'est un programme qui aide beaucoup de gens. Merci pour votre engagement à notre province. Je vous du fond du cœur. La députée de London Fenshaw. Monsieur le Président, je prends la parole pour parler d'une question très importante pour moi. Mes concitoyens de London Fenshaw et les petites collectivités comme Woodstock et le comté Oxford où il n'y a pas de soutien de santé mentale approprié. Depuis des années, on a dit à ce gouvernement que London est autour et il y a des problèmes de soutien de santé mentale. Dans ma circonscription, des patients de santé mentale dorment dans, sur le plancher des urgences et les cliniques sont, ont trop de patients. On a déposé un projet de loi l'année dernière, le projet de loi 95, afin qu'on puisse aider les services de santé mentale. et euh, le, le comité a entendu beaucoup de gens et dans le rapport final, on a dit qu'on demandait des changements à tous les programmes, mais ce gouvernement a laissé mon projet de loi sur la tablette et pendant que les gens souffrent de, de, gens de, santé, de problèmes de santé mentale, il y a eu des jeunes qui ont fait des manies qui voulaient des mesures. Il faut qu'on demande quels service de santé mentale et soutiens seraient auraient l'air aujourd'hui si ce gouvernement n'avait pas gaspillé des millions de dollars dans les scandales de cybersanté, Orange et autres. Maintenant, c'est le moment de livrer et on n'a pas besoin d'aucune de, de, mort. La députée de kingston -Elysée. Merci. En 2016, on marque le 200e anniversaire de la naissance du premier député d'origine euh, polonaise, Alexandre Edward Kierkowski. Kierkowski a été obligé d'immigrer de la Pologne après avoir lutté dans euh, la... La révolution de 1830 contre les Russes, il est arrivé au Canada en 1841, il a été le lieutenant-colonel du district richelien. il a été élu en 1867 dans le premier parlement en tant que libéral, il a aidé à bâtir les assises de notre pays est extraordinaire. L'année prochaine, les Canadiens et canadiens célébreront le 150e anniversaire de la Confédération. Les euh, polonais canado-polonais vont célébrer euh, la le 150e anniversaire de l'élection d'Alexandre Edouard Kierkowski et son patrimoine démontre que les Canadiens polonais ont beaucoup contribué à ce pays. Et en tant que Canado polonaise, je suis très fier de ce qu'on a apporté. Et plus tard, aujourd'hui, on va célébrer la contribution d'Alexandre Edouard Kierkowski. Mais je veux remercier le Congrès Canado polonais le district de, de Toronto, aussi bien que euh, la section du congrès canado-polonais de Kingston. Et j'invite tous les gens à venir à, de 17h à 19h30. Merci. Cinco. Le député de Oregon, je veux aussi marquer le 22e 20 anniversaire de la naissance de Edward Edukowski, le premier canado polonais qui a été élu au Parlement. Il a élu à la Chambre des communes à la naissance du domaine du Canada en 1867. Et il était un patriote polonais, un ingénieur civil, un homme qui voulait appuyer un nouveau système de crédit des terres. Il est en 1816 dans ce qui est maintenant la Pologne. Il a été un agent de l'armée polonaise et a participé à la révolte de 1830 à 31 contre les Russes. Après la défaite, il a été obligé de s'échapper. Il est venu au Canada à travailler en tant qu'ingénieur civil pour le département des, des œuvres publiques au Canada. Il a été un juge de paix et lieutenant coronel de la milice du district Réunichelieu. Et en, en juillet, quand... La, la, en, en, le 1er juillet 1867, le Canada est devenu une confédération de quatre provinces. Il a été élu pour la circonscription de Saint-Hyacinthe et, et il a joué un rôle très important dans l'histoire et la politique canadienne, polonaise et autres, C est comme Alexandre-Edouard Kierkowski et d'autres gens qui ont contribué au tissu politique et social du Canada. En tant que Canado-Polonais, je suis très fier de célébrer ses contributions et on va rendre hommage au 200e anniversaire de la naissance d'Alexandre Roy le député de Timmons Bay James. Monsieur le Président, je sais que la plupart savent que l'éducation dans les réserves laisse beaucoup à désirer. Le gouvernement fédéral n'aide ne, ne pas l'éducation. En résultat, toutes nos écoles se sont gérées de façon indépendante et finance la moitié de ce que les étudiants reçoivent. Et on se demande pourquoi on a les résultats qu'on a. Parce que franchement, le gouvernement fédéral n'appuie pas ses écoles de la même façon comment la province appuie des écoles dans toute la province. Et c'est pourquoi j'ai eu des consultations depuis une année avec notre caucus et les Premières Nations pour avoir un projet de loi pour donner la possibilité aux Premières Nations, s'ils décident de le faire, de, de se ranger du côté du système provincial afin qu'ils puissent avoir l'expertise de la province au niveau du financement, afin que les élèves puissent avoir avoir assez d'éducation pour qu'ils puissent avoir les mêmes chances que les autres. Je sais qu'il y a un peu de contentieux. Beaucoup de Premières Nations ont des problèmes avec les droits des traités. Je suis très content de dire, en résultat des consultations que j'ai fait l'été dernier, j'ai modifié le projet de loi qui donne une clause de non-dérogation où le traité des Premières Nations ne soit pas touché. J'ai hâte d'avoir ces consultations et un débat plus tard où on va avoir l'occasion de faire quelque chose quand on veut avoir de la réconciliation dans cette province et donner aux jeunes dans les réserves, un accès à une bonne éducation comme tous les enfants de cette province. La députée de Cambridge. Samedi dernier, euh, j'ai mis mes patins, j'ai porté le drapeau canadien et je me suis rejoint à des nouveaux. Euh, euh, membre de ma collectivité au jour de, du patinage pour les réfugiés. Depuis 2013, juin a été devenu une célébration pour les réfugiés et on a une fête au Centre au Mall de Cambridge pour rendre hommage et accueillir l'argent de Syrie et d'autres endroits. Les patineurs et patineuses ont encouragé des patineurs de, pour la première fois qui patinaient euh, et qui avaient des problèmes et, mais d'autres euh, bientôt pouvaient patiner. On a euh, bu du chocolat chaud, des timbits, et on a bien rue c'était une bonne expérience pour nos voisins. Je veux remercier Sandra de Lema l'école islamique de Cambridge, le YMCA de Cambridge, euh, Centraide United Way, euh, et le club de patinage Press, et Tim Hortons, qui ont été des partenaires dans cet événement incroyable. Ma région de Waterloo a toute une historique d'accueil des réfugiés, et a donné vraiment un œuvre aux réfugiés. des familles de partout au monde ont rendu la collectivité vraiment le chez-soi. Je suis très fier que beaucoup de gens ont fait beaucoup pour qu'ils se sentent vraiment chez eux. Merci. Le député de Nipissing. Merci, M. le Président. Je vais utiliser ce temps pour dire merci et au revoir à un grand ami à moi. Clint Thomas a été mon adjoint ici à Queen's Park depuis que j'ai été élu en 2011. On s'est rencontré que son était directeur des nouvelles à Rogers Radio à North Bay. Il attirait l'attention, il était respecté, il avait une voix beaucoup, avec beaucoup d'autorité. Il faisait toutes ses recherches et était la voix euh, que notre collectivité écoutait pour comprendre les agents difficiles. Et il était euh, la voix euh, de, de l'émission du matin. C'est là où on s'est connu quand j'étais maire de North Bay. Et il a pris son talent à Toronto où il a travaillé à, à la presse canadienne et, et il est venu à Queen's Park et on est devenus des amis pendant qu'il travaillait pour moi. Et il a répondu à beaucoup de défis. Il est devenu un expert sur l'énergie et les finances ontariennes. Mais plus que du travail, nous sommes des amis. Pat et moi, on a vu quand euh, ses fils, ses petits-fils, Ace et Colton, des deux bébés, à devenir des petits garçons. Clinton et moi, on a fait du golf et ne m'a jamais laissé gagner, jamais. On a passé des heures ensemble à parler avec Clint. on on parlait toujours du sport. Pour moi, pas vraiment. Quand Clint passe à autre chose, Pat et moi, on lui souhaite euh, tout le meilleur dans l'avenir et on a hâte de voir le chapitre suivant dans sa vie. Merci, Clint. Merci, Monsieur le Président. En tant que Canadienne d'origine portugaise, j'ai grand honneur de parler du jour du Portugal comme on connaît dans la diaspora Portugal, le dia de Portugal de Camões et des communautés portugaises. La jour du Portugal, c'est vraiment à célébrer le 10 juin, et je dois vous dire, les célébrations et les festivités sont vraiment complètes aujourd'hui, partout en Ontario, en particulier à Devonport, où on a le groupe de lusitaniens le plus important au Canada. Les commémorations ont été organisées en 1966 et depuis 50 ans et plus, on a célébré le patrimoine euh, portugais et ça nous rappelle à chaque année des contributions que les lusos canadiens ont faites au tissu économique, social et politique de la province. On a créé une société plus cosmopolite, et une société qui célèbre les différences des gens et qui ouvre les bras à tous les gens pour avoir un avenir plus prospère. Beaucoup d'immigrants portugais sont venus au Canada pour avoir une meilleure vie et ils ont rendu la vue meilleure pour tous les Canadiens. La communauté portugaise en Ontario a eu beaucoup de succès et je suis très fier de célébrer l'histoire portugaise au Canada. Et je demande aux gens d'aller à la cérémonie, de lever du drapeau demain à 15 heures. Et donc, je veux parler aux gens de la parade annuelle du jour du Portugal, qui est la plus importante des Portugais, à, à, à l'extérieur du, por, du, du Portugal. Merci. Obrigado, Monsieur le Président. Et à vous demain. Déclaration de député de député de Durham. Merci. Samedi dernier, j'étais très content d'aller à l'événement Marcher une mythe dans ses souliers. Un événement très important parce que moi, je crois qu'il faut passer le message que la violence ne sera pas tolérée dans notre collectivité ou nulle part. Et pour le prouver, on est prêt à marcher une mythe dans ses souliers. Une mille, je veux dire, c'est quand mon corps m'a laissé de marcher en, à haut talon. Je suis très fier d'appuyer cet événement parce que cela rend la collectivité plus sensible à des enjeux tels que la violence sexuelle, les violences contre les femmes, euh, violence faite aux femmes. On a levé des fonds pour des services d'appui donnés dans la région de Durham. Je prends ce moment pour remercier tous les bénévoles qui ont travaillé pour maintenir cet organisme très fort pour leur défense quant à cet enjeu. Non seulement cet événement lance le dialogue sur les voies de fait sexuelles et la violence de genre sexuel avec les hommes qui ont participé, ça donne aussi la possibilité de la collectivité de se rassembler et de lutter contre la violence faite aux femmes, qui est très importante. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je remercie tous les députés des déclarations.